Bonjour ça. Rassin. J'espère que vous allez bien. Et moi bon, je suis bien aussi. Merci. Merci, merci. Alors Shiva est bon anniversaire à Tim. Quand, parce que j'étais en retard là, tu vois, c'était hein, et David, il s'appelle pas Ahsan, Hassan Hassan Hassan, c'est parce que euh, c'est en Iran parce qu'en fait, tu vois, les ayatollahs, vu que c'est des gros cons dans le cul et bien, bah, s'il s'appelait si David en, en Iran, et bien, bah, c'est comme de la pâté du coup, il s'appelait Hassan, parce qu'on est musulmans là-bas tu vois, et du coup, il s'appelle pas Hassan, en vrai, il s'appelle David Hassan, Azar Shiba et regarde toi tu fumes ta, ta cigarette Qui? Tu, bah à je ah, il faut que tu fumes de la chicha, regarde. Pourquoi tu fumes pas la chicha C'est beaucoup mieux là. Ah, ah. bah. Et les ayatollahs, bien. allez je en que les ayatollahs. Voilà. Les ayatollahs. Ils vont là. D'accord. Les ayatollahs, voilà. j'espère pas le moment je vais, je vais mettre un sous-al dans leur... Dans... A la lotte, la la خوبی محبت سزاته راه محبت تریده نجاته بوره نماته قران قلبم کجایی کجایی ربطی که برمن به شادی گشایی دروازه های بهشت تلایی اما صدف سو بوردش کفام زن بگانی پیش خو میده جوانی رفیق کجای که در دم ندانی در دم ندانی